Je vais donner maintenant la parole à Nathalie Carré. Bonjour Nathalie Carré, vous êtes Bonjour. chargée de mission entrepreneuriat à la CCI France. Euh, Qu'est-ce que vous auriez comme conseil à donner à un porteur de projet alors, euh, bonjour à tout le monde. Je vais commencer par des conseils sur lesquels euh, les CCI ne peuvent pas interagir. Donc, euh, les CCI, vous avez 126 CCI sur tout le territoire et 600 conseillers qui sont là pour vous accompagner euh, dans votre projet de création. Mais il y a des choses sur lesquelles euh, la CCI ne peut pas vous aider. La première chose sur laquelle on ne peut rien faire, c'est votre motivation, votre envie, votre détermination à vous lancer. Euh, nous, on ne peut pas jouer dessus. En revanche, on ne peut pas accompagner quelqu'un et on ne peut pas travailler sur un projet de création d'entreprise avec quelqu'un qui n'a pas cette envie, cette motivation, cette détermination et cette capacité à se dire euh, je vais réussir, même s'il si peut y avoir des obstacles, mais en tout cas euh, sa perception de sa capacité à réussir. Sur cet aspect-là, on, on ne peut absolument rien faire. Euh, et, et donc, ça veut dire que créer est un choix euh, selon, et qui n'est pas une obligation, c'est un choix euh, et il n'y a pas de... Y a pas de de bons choix ou de mauvais choix entre créer une entreprise ou euh, chercher un poste de salarié, enfin voilà, il n'y a, a, a, a rien qui, euh, euh, qui, les, qui les distingue. Euh, L'autre chose sur laquelle on, on ne peut nous rien faire, euh, c'est de penser que vous allez y arriver euh, et de ne pas vous dire que vous allez y arriver grâce à toutes les aides qui existent, parce que oui, la France est un pays qui aime les entrepreneurs et qui propose énormément de structures d'aide pour les accompagner, mais en tout cas, ça doit être la cerise sur le gâteau, ça doit être le petit truc en plus qui facilite éventuellement, mais on voit trop d'entrepreneurs qui, enfin, qui pensent être entrepreneurs en tout cas, qui disent « ah mais c'est pas de ma faute si j'ai pas réussi, j'ai pas eu ceci, la banque m'a pas fait cela, etc. » Vous devez, vous devez considérer que si vous réussissez, c'est grâce à vous. Euh, en revanche, euh, ce qui est euh, plutôt une bonne idée, euh, c'est de se faire aider euh, et donc d'accepter d'écouter des conseils des uns et des autres, d'être entouré et de, faire, euh, et de se faire aider. Donc sur tous ces éléments-là, nous, euh, mais comme euh, l'a dit ou FE, on ne peut strictement rien faire pour vous. Alors, je ne sais pas si euh... <rire> Xavier... <rire> Bonjour, euh, donc euh, Xavier Laguerre, euh, très heureux de faire partager mon, mon expérience, euh, si je peux aider. Euh, effectivement, je pense que la création d'entreprise, c'est quelque chose de, de très personnel. Euh, partir du principe qu'on va y arriver sans personne, euh, parce que si on part du principe que sans les autres, on n'y arrivera pas, euh, ben, c'est fichu. Et donc on part du principe qu'on va y arriver sans personne et puis après on est suffisamment modeste pour aller chercher les aides où elles sont. Alors après les aides ça peut être aussi un choix, est-ce que je vais me faire aider ou pas, parce que c'est toujours du temps. Donc je pense que l'entrepreneur doit aussi choisir de consacrer du temps à aller chercher une aide ou consacrer du temps à aller chercher un client peut-être. Mais clairement la motivation on la trouvera pas chez les autres. Et, et voilà, c'est un choix, un choix de vie responsable. On parlait des statuts avec l'engagement de responsabilité. Pour moi, c'est autant de responsabilité que quand on devient papa ou maman. Et finalement, des actes responsables dans une vie, il n'y en, en a pas des dizaines. J'ajouterais que euh, ce qui est fondamental, c'est euh, le soutien de l'environnement. Euh, on ne se rend pas compte à quel point c'est vraiment un impact fort euh, de voir que la famille, mais ça peut, ça peut être notamment pour les femmes, c'est une grosse différence entre l'entrepreneur féminin et masculin. C'est d'ailleurs la seule vraie différence euh, dans, euh, entre l'entrepreneuriat féminin ou masculin, c'est le soutien des proches. Euh, quand c'est l'entrepreneuriat féminin, bien souvent, euh, la décision d'entreprendre de la femme change l'espèce de contrat moral qui a été passé au sein de la famille, c'est-à-dire que majoritairement, euh, c'est maman quand même qui s'occupe des enfants, majoritairement c'est quand même maman qui s'occupe du passage, et majoritairement c'est quand même maman qui fait les courses. Sans caricaturer, ça reste quand même encore une situation assez classique en France. Euh, et évidemment, si la femme se, se lance dans l'entrepreneuriat, mais tout comme si elle reprenait des études euh, ou prenait un poste à une forte responsabilité, ce contrat moral, mais complètement euh, tacite et non-dit, euh, change. Et du coup, le soutien de la famille euh, est, euh, est immédiat, enfin oui, vas-y maman, on te soutient, mais sauf qu'au bout de 15 jours, quand il n'y a plus rien dans le frigo, que le que linge est pas passé euh, et qu'il n'y a plus personne pour aider les devoirs, bah, soudainement le soutien diminue. Ce qui est, pour l'entrepreneuriat au masculin, totalement différent. Le soutien, je suis femme d'entrepreneur, le soutien euh, familial est en général sur le long terme. Euh, voilà, Donc, euh, et ça, euh, encore une fois, ça fait partie des choses où euh, nous, on ne peut rien faire. En revanche, c'est fondamental, et, et les collègues le savent, euh, et c'est une des premières questions qu'on posera aux créateurs. Est-ce que vos proches euh, sont derrière vous sur ce projet Parce que ça va impacter tout le monde. Ce n'est pas un projet égoïste dans son coin, ça va impacter les vacances, ça va impacter les week-ends, ça va impacter l'apéro. Moi, je vais vous assurer que quand je prends l'apéro mon mari, il est devant moi, mais il n'est pas avec moi. Euh, et comme je travaille dans l'entrepreneuriat depuis 20 ans, je peux juste rien lui dire. Mais je vois bien que son cerveau, il n'est pas du tout en train de parler de notre prochain week-end de vacances, ça c'est sûr. Euh, oui, c'est une question intéressante. Euh, moi de mon côté, euh, alors je ne parlerai pas de l'entrepreneuriat au féminin, oui. évidemment je ne l'ai pas vécu. Euh, mais clairement, ça a été un choix de famille. Il y a un moment donné où j'ai posé euh, la question à mon épouse, est-ce que tu es prête à, si ça rate, bah régresser en niveau de vie euh, voilà, parce que c'est parce que le pire qui puisse arriver et si on crée une entreprise pour que le couple et la famille implosent, euh, ça ne sert à rien donc il faut que le proche euh, soit prêt à subir les conséquences euh, de moments difficiles euh, d'un éventuel échec euh, et voilà, on ne peut pas parier sur le meilleur, c'est super, si ça réussit, euh, on ira plus en vacances, plus loin, on s'achètera un plus bel appartement. Il faut euh, parier sur, un peu comme dans un mariage, il y a un moment donné, il faut aller voir le notaire et puis prévoir le pire, euh, même avant de se marier, alors qu'on a envie un peu de, de rêver que du meilleur. Voilà. D'ailleurs, le, le, le régime matrimonial est important oui. aussi hein, pour les créateurs d'entreprise, justement. Ça. Selon qu'il est marié dans le, dans, dans le régime légal... Ou dans un régime de séparation de biens, la responsabilité d'entrepreneur. Ah, Tout à fait. fait. C'est aussi important de, de, de penser à ça. Tout à fait. Dans mon cas, je suis en séparation de biens. Voilà. <rire> alors, je n'étais pas encore entrepreneur quand je me suis marié. Donc, une fois qu a que, que l'homme en fait est prêt à se lancer, euh, après, il euh, y, y a le principe de l'idée. Et alors, nous, on a un principe simple. Hein. Euh, quel que soit le business, il faut un truc, il faut des clients. Voilà, il faut un marché Donc, il faut et pour avoir des clients, faut il faut qu'il y ait un besoin, faut il faut qu'il y ait un problème à résoudre, faut il faut qu'il y ait un espoir à créer. Donc la super idée qu'on a eue et où personne n'y a pensé, nous on en, on en rencontre tous les jours des créateurs qui nous disent « j'ai pas de concurrent. la première réflexe qu'on a, c'est si vous n'avez pas de concurrent, c'est peut-être qu'il n'y a pas de besoin, c'est peut-être qu'il n'y a pas de marché. En général aujourd'hui dans le monde, Quasiment tous les besoins sont, sont, sont satisfaits, tous les problèmes. En tout cas, on peut optimiser la façon de, de satisfaire un problème. Euh, prenez Blablacar, euh, ils n'ont pas créé un besoin, ils n'ont pas créé un problème, ils ont optimisé euh, l'autostop. L'autostop, c'était super bien, mais ça limitait quand même. Ben voilà, c'est l'autostop version mondiale. Donc, euh, le, ils ont optimisé euh, euh, la, la résolution d'un problème, et c'est le principe aujourd'hui de toutes les applis numériques, euh, que ce soit Airbnb, etc. Tout ça nous simplifie euh, des, des, des problèmes qu'on avait déjà, mais qu'on solutionnait d'une façon moins efficace. Voilà. Donc, euh, donc, on peut continuer à simplifier nos, nos, nos problèmes, mais retenez une chose, euh, un business n'est bon que quand il y a des gens qui sont prêts à acheter. Voilà. Donc l'innovation, c'est bien, mais ce n'est pas fondamental. Euh, il, vaut, il vaut mieux euh, quelque chose de pas innovant, où il y aura des clients qui y achèteront et qui achèteront régulièrement, que le truc super innovant, où vous allez mettre 10 ans à avoir vos premiers, euh, ce qu'on appelle les early adopters, vos premiers, vos premiers clients. Et ça, pour le coup, là, c'est le job des chambres de commerce et d'industrie de, de vous aider à trouver le projet qui trouvera son bon business model. Et donc un porteur de projet qui a une envie de créer son entreprise, comment il fait pour savoir s'il a des concurrents, si le marché est porteur, s'il aura des clients, comment fait-il pour savoir Alors il a la bonne solution et la mauvaise solution. Donc la bonne solution c'est d'aller dans la rue, c'est de descendre sur le terrain, c'est d'aller dans les salons, c'est de rencontrer des gens, c'est d'aller dans des start-up week-end, c'est d'aller sur les sites internet éventuellement de différentes fédérations professionnelles, etc. En tout cas c'est de se confronter à ça et et c'est surtout euh, de rencontrer un maximum de cibles potentielles. Moi, j'ai un, un créateur qui m'a dit une fois, « ouais, euh, Votre histoire d'études de marché, là, dans les chambres de commerce, moi, je n'ai pas fait d'études de marché. » Je lui ai Tu fait un million de chiffres en quatre mois, tu n'as pas fait d'études de marché sur un truc vraiment innovant. » Non, j'ai rencontré 40 clients et j'ai passé deux heures avec eux à discuter. Je dis, bah, c'est ça, l'étude de marché. Une étude de marché, c'est juste ça. C'est de se dire, le marché, c'est quoi C'est l'offre et la demande des clients et des autres acteurs. Donc, c'est d'aller étudier qui sont les autres acteurs, savoir comment je peux faire un peu mieux qu'eux, un peu différemment d'eux pour avoir plus de clients. Euh, et c'est aller voir mes clients pour voir comment ils s'appellent, comment, comment, comment ils s'habillent, à quoi ils pensent, comment, comment ils achètent et, et, et pourquoi ils viendraient chez moi. Et c'est de leur, leur fabriquer l'offre, qui fait que les concurrents seront derrière et les clients viendront chez nous. Il n'y a rien de compliqué à une étude de marché. En revanche, il faut aller se confronter à son client. Et la mauvaise solution, c'est d'être sur Internet et télécharger une étude de marché toute faite. Il y a des études de marché sur le site de l'AFE que je recommande fortement, mais qui sont des études de contexte. C'est-à-dire, c'est pas l'étude de son marché à soi, de son entreprise qui va s'implanter dans la rue machin de la ville truc. Ça donne le contexte de la bijouterie, le contexte national de l'horlogerie, de etc. Et ça permet de savoir dans quel environnement on va se lancer. Mais ça ne dit absolument pas que son entreprise à soi va fonctionner, même si le marché, globalement, est en croissance. On peut, on peut être sur un marché très porteur et se planter très violemment, parce que localement, dans la ville dans laquelle on s'implante, dans la rue dans laquelle on s'implante, il n'y a personne qui a besoin de votre service. Donc, il y a vraiment deux moments. Il y a l'environnement, le contexte, les tendances, la prospective du marché sur lequel on s'implante. Et il ensuite, son business à soi, comment il fonctionne Xavier Lagarrigue, une étude de marché, ça prend du temps Ça a pris du temps pour vous Alors l'étude de marché, moi j'en ai pas faite parce que finalement, ben, le marché, je le connaissais parfaitement. J'ai répliqué quelque chose que je savais déjà faire. Et euh, Je pense que c'est plus simple pour créer une entreprise. Euh, répliquer ce qu'on sait déjà faire sans, euh, sans inventer la lune. Après j'ai monté d'autres entreprises euh, avec des business models que je ne connaissais pas, euh, où j'ai dû inventer. Et là, je peux vous dire que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc, il faut être modeste au départ. Euh, essayons de, de, de développer notre, euh, notre savoir-faire. Après, je voulais rebondir sur la notion euh, d'idée. Les gens passent souvent du stade à « j'ai pas d'idée », parce que finalement, ils, euh, on pourrait dire, ils pensent qu'il faut une idée ultra lumineuse euh, pour pouvoir démarrer, au stade de « j'ai une idée, c'est super, c'est génial, tout le monde va adorer ». Et là, on est dans une espèce d'euphorie euh, comme euh, comme le nouveau papa ou la nouvelle maman qui trouve que son bébé est le plus beau du monde et que tout le monde va le trouver merveilleux et bien la vraie vie c'est pas ça qui se passe euh, c'est que dans le l'euphorie vous êtes tout seul il euh, n'y a que vous qui trouvez votre produit génial et là euh, souvent il y a un manque d'humilité pour voir euh, les gros problèmes euh, qu'on va rencontrer euh, en voulant se développer dans son marché les premières critiques que vont donner les clients le temps qu'on va prendre pour faire ce premier euro de chiffre d'affaires et donc là, on a des business plans, quand on est dans l'euphorie, qui peuvent, euh, qui peuvent euh, bah, être complètement euh, hors du clou parce qu'on parce que peut mettre beaucoup plus de temps. Et là, les amis ne sont pas forcément des, des, des aides, parce que les amis vous disent « Ah oui, c'est super, ton idée !»« bah oui, on est tous polis euh, !»« Ah oui, c'est génial !»« Ah bah oui, euh, oui, je viendrai chez toi !» Non, euh, donc là, il faut aller un peu plus loin, euh, donc effectivement, aller se confronter à... La rue, les gens qui sont éventuellement vos, vos concurrents et en leur disant « s'il te plaît, euh, tu me dis la vérité, tu me dis tout ce qui ne va pas, tout ce que tu trouves nul. Euh, » Il voilà, faut vraiment aller chercher les problèmes et pas, et pas partir sur des espèces de scénarios idéal J'ai le plus beau bébé et puis les clients vont se battre à ma porte pour acheter parce que la vraie vie, c'est que personne ne vous attend. » Ce que dit Xavier est important, si vous faites vous faites votre truc de marché en disant « voilà mon idée, qu'en pensez-vous » Les gens sont polis et assez naturellement, ils vont vous dire « oui ». Est-ce que, est que vous achèteriez Oui. Donc, Souvent, on dit « Oui, euh, les, les, euh, disent, oui mais j'avais fait une étude de marché, puis finalement, ça ne se passe pas. » C'est probablement que les, la façon de questionner le client est euh, bah, mauvaise, euh, personne, sauf à être méchant fondamentalement, si vous, euh, voilà, comme le bébé à la naissance, je, moi, je, le mien ce n'était pas le plus beau de la maternité, mais bon, tout le monde m'a dit que c'était le plus beau, c'est normal, et donc les gens sont polis, c'est normal, c'est comme ça qu'une société vit. Donc il faut, il faut poser les questions différemment, mais ça il y a des techniques qui sont parfaitement connues, euh, mais surtout pas dire euh, voilà mon idée, qu'en pensez-vous, euh, ça ne marche pas. Et on parle d'études de marché, on parle de business plan, business model. Euh, le business plan, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que l'étude de marché en fait partie Qu'est-ce qu'il y a dans un business plan Alors, si on si on caricature les grandes étapes. 1 je suis déterminé. 2 j'ai une idée. 3 j'ai une vision de ce que j'ai envie de faire. Et avoir une vision, c'est pas juste réservé aux grands capitaines d'industrie. Euh, ça peut aussi fonctionner pour un commerce ambulant. Je vous prends un exemple. Si ma vision à moi euh, de mon métier, euh, c'est de faire du bien aux gens, ben, je vais peut-être plutôt vendre du bio euh, que du euh, que quelque chose euh, qui vient de ringiste et, et avec des pesticides. Encore qu'on trouve plein toute choses chose à ringiste. Euh, c'est une, une mauvaise idée. Euh, donc euh, et donc et, et du coup, je vais me comporter de façon différente. Donc j'ai une vision. De cette vision, j'en déduis une, une stratégie. Une stratégie, c'est pas gros mot stratégie c'est j'ai donc une vision je me méfique des objectifs et je définis un plan d'action et l'action c'est un peu le truc qui manque à nos créateurs et passer à l'action l'intention c'est bien mais l'action c'est mieux euh, une fois que j'ai une fois que j'ai ça quel business model ça peut servir c'est à dire comment je peux créer de la valeur et comment je peux créer, gagner de l'argent ensuite une fois que j'ai ça qui, est une, qui reste une hypothèse je fais toutes mes études j'étudie mon marché j'ajuste éventuellement mon business model j'étudie ma meilleure stratégie communication, distribution, fabrication, donc toutes les stratégies opérationnelles. Et quand je mets tout ça à bout à bout, ça s'appelle un business plan. Un business plan, c'est un outil de communication qui prouve que mon idée peut faire du sens et va devenir une entreprise rentable. C'est une preuve de ces, de ces réflexions, de ces, de ces travaux et de ces études. Il y a, il y a quelque chose d'intéressant que, que dit Nathalie. Euh, en France, on a souvent tendance à réfléchir beaucoup euh, et euh, les américains par exemple vont tester beaucoup plus les choses euh, voilà on n'a pas peur, c'est pas parfait mais on y va les clients adoptent, les clients n'adoptent pas et on corrige euh, en France on veut faire parfait, parfait, parfait, parfait et ensuite passer à l'action sauf que la vraie vie c'est qu'on n'est jamais parfait et il n'y a que face au terrain euh, qu'on qu qu qu progresse donc ça c'est ce qu'on appelle le go to market en fait hein. euh, quelle est l'offre la plus simple que je puisse proposer qui est vendable, et donc je dis bien la plus simple, je ne dis pas la parfaite. Et ça, c'est essentiel pour, pour apprendre le marché. Et trouver l'offre la plus simple pour un marché, ça aussi, ça veut dire qu'il y a peut-être un risque à se tromper d'idée la plus simple. C'est quoi les risques quand on, quand on veut se lancer C'est quoi le, le risque d'un entrepreneur euh, bah le risque d'un entrepreneur, c'est de ne pas remplir le frigo et de divorcer et, et d'imploser. Euh, je pense que c'est ça le premier risque. Euh, comment, je résumer, euh, comment je pourrais résumer tout ça, le risque d'un entrepreneur est-ce que l'idée est fondamentale et est-ce qu'elle impacte le, le risque qu'il y a derrière, il n'y a pas que ça Alors l'idée n'est pas fondamentale, les gens, les gens euh, mettent trop d'intérêt sur l'idée, il y a la personne qui va porter le projet, euh, sa capacité à faire des erreurs, à rebondir de ses erreurs et à progresser, Voilà, ça c'est essentiel. Euh, il n'y a pas de mauvaises idées. Et... Il des idées mal exécutées. Voilà, il y a beaucoup d'idées mal exécutées et c'est comme, comme le moment. Il n'y a pas de mauvais moment. Voilà. Est-ce que je n'y vais pas parce que Brexit? Est-ce que je n'y vais pas parce que je viens d'acheter un appartement, je viens d'avoir un enfant, tout ça, c'est des fausses excuses parce qu'il n'y a, a jamais de bon moment. Donc il faut arrêter de chercher le bon moment. Il euh, faut y aller. À un moment donné, il faut se lancer et faut se. Voilà. Euh, après, le, le, le risque, il faut savoir euh, l'exprimer de façon euh, rationnelle. Euh, moi, quand j'ai monté mon entreprise, je me suis dit, OK, en vrai, en vrai, de vrai, de vrai, de vrai, euh, qu'est-ce que je risque Alors, je vais perdre des... Alors, je vais quitter un emploi. OK, c'est un risque. Après, qu'est-ce que je vais faire Je vais dépenser mes économies. OK, c'est un risque. Est-ce que c'est grave Je ne sais pas. Si je plante, qu'est-ce qui se passe Alors, Moi, je me suis dit, je vais créer... Je, je tenterai une deuxième fois ma chance et je vais créer une entreprise euh, en faisant un emprunt à une banque. Ok, si ça rate, est-ce que c'est grave euh, Et là, je me suis dit, ben, si ça rate, je chercherai un nouveau CDI. Euh, et si ça rate, euh, qu'est-ce que je fais Il bah, y a ma femme qui gagne sa vie, euh, donc normalement, ça tient. Euh, et si finalement, ma, gagne, ma femme gagne plus sa vie, est-ce que, est que je suis à la rue euh, av Avant d'être à la rue et de ne pas remplir le frigo, souvent, il euh, y a quand même pas mal, euh, pas mal de, de, de steps. Donc, il faut savoir les mettre sur le papier, se dire jusqu'où c'est juste de la peur et à partir d'où c'est vraiment un risque. Et là, et là, ma vie, celle de mes proches, euh, est en danger, grosso ce C'est la notion de perte acceptable. Posez-vous la question de qu'est-ce que vous acceptez de perdre. Et, et donc, c'est votre limite aussi euh, de dire, voilà, là, j'ai atteint ma limite, je, je, je ne peux plus. Alors, ça peut être perdre du temps, ça peut être perdre de l'argent, ça peut être perdre du, du temps pour soi, des amis, enfin, voilà, chacun sa, chacun sa perception de sa perte acceptable, mais au moins, ça vous donne une limite, euh, comme le vient de Xavier, qui dit, bon, bah, là, là, je suis en danger, et là, j'arrête, euh, et je fais autre chose. C'est un repère qui est intéressant à, à tester. D'accord, Maria, a-t-on des questions sur les réseaux sociaux pour Xavier Lagarrigue ou Nathalie Carré oui. Alors nous avons une question de Toneyovitz sur, sur Twitter. On a déjà euh, beaucoup évoqué euh, la question de l'idée et euh, on va dire l'inquiétude autour de l'idée d'éventuellement se, se faire prendre cette idée qui à nous, euh, nous semble merveilleuse, de, de à tout le monde. Donc c'était une partie de sa question. Mais euh, la première partie c'était comment se créer un réseau pour réussir une démarche de création d'entreprise. Nathalie. Euh, comment se créer un réseau euh, alors... C'est un petit peu antinomique, mais surtout pas en restant derrière son PC. Euh, alors qu'on croit que les réseaux, c'est sur les PC. Ben non, les réseaux, c'est quand on a rencontré les gens. Euh, peut-être que moi, après cette, euh, cette table ronde, ben, j'irai déjeuner avec l'une de vous et puis on fera peut-être des, des choses ensemble. Euh, le réseau, c'est ça. Donc, Nathalie parlait euh, de salons, parlait d'organismes qui peuvent aider. Euh, voilà, je pense que le, pour moi, le réseau, c'est on sort de chez soi il y a énormément de clubs de créateurs, de start-up week-end, tout ça c'est des moments, même faire des formations, nous on a une formation qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. Ils sont, euh, ils sont pendant 5 jours à, à 10, 15, 20. Euh, et ben ça crée, ça, voilà, ils partagent les mêmes angoisses pendant 5 jours. Euh, ils se parlent. Ils, voilà, et donc ça, ça crée déjà un réseau. Euh, et puis ben, chacun aussi euh, ben, présente et, et, des trucs qui se passent. Là, il sait, ah ben tiens, j'ai vu quelqu'un qui, etc. Et, je ne sais plus qu'est-ce qu'il disait. On connaît tous 200 personnes qui connaissent tous 200 personnes qui connaissent tous 200 personnes. Nous, on a un repreneur qui a trouvé sa, sa reprise par son caviste. Euh, parce que il, voilà, il parlait avec son caviste et qu'il lui dit « Ah, mais je connais ma belle-sœur qui, qui a sa femme de ménage, qui tata ». Voilà, donc euh, c'est ça, ça aussi les réseaux, mais effectivement, c'est pas aller euh, liker. ou euh, Il enfin, enfin, faut sortir du cadre « J'ai une bonne idée, j'en parle à personne oui. ». parce que, Alors là, enfin, c'est hein, peut-être enfoncer des portes ouvertes, hein, on le lit beaucoup, mais ça c'est l'assurance de l'échec. Euh, c'est « Je crée une entreprise, mon idée est de fait mauvaise, donc il faut absolument qu'elle s'améliore parce que confrontée euh, aux autres ». Voilà, ça c'est évident. Ok, merci à vous deux pour ces réponses. Je rappelle qu'il euh, existe euh, sur le site de la CCI, le CCI Business Builder, qui permet d'être accompagné dans le, la construction de son projet, de son business plan, euh, entre autres.